Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo sortie de zone numéro 30. Voilà, euh, c'est la veille euh, du numéro 31, c'est la veille euh, de la fin de ce challenge vidéo. Euh, voilà, hein, euh, pour ceux qui, qui m'ont suivi euh, depuis le début, donc euh, à travers ces, euh, ces 31 vidéos, euh, ben, je, je, je montre euh, j'ai envie de dire les coulisses de ce qui se passe pour moi euh, dans cette sortie de zone de confort pour lancer cette chaîne Youtube voilà euh, qui euh, le sujet principal va vraiment être euh, l'épanouissement de son plein potentiel la relation euh, tout ce qui peut toucher la, la, la connaissance de soi le dépassement de soi la réalisation de son plein potentiel quoi euh, voilà, et, euh, et aujourd'hui, en fait, euh, je vois que c'est assez symbolique, euh, donc c'est le 30 décembre 2018, euh, je vois que, bah là, euh, j'ai mon cœur qui bat quand même très fort, de réaliser que demain sera le 31 décembre 2018, et, euh, et que ça va être également l'occasion de la dernière vidéo de ce challenge. Et en même temps, ça va aussi être le dernier jour de cette année 2018. Euh, et, et je vois que euh, je souris parce que en général, on va dire, euh, le soir du nouvel an ou les jours qui, qui suivent, euh, au tout début janvier... Euh, C'est euh, bah, le moment, on va dire, euh, presque <rire> traditionnel des euh, nouvelles résolutions. Euh, voilà, les résolutions de l'année, les nouvelles résolutions de l'année, donc euh, de, de là, en tout cas 2019, qui va venir. Et, et ça, me, ça, me, ça me fait sourire parce que je vois que donc aujourd'hui, bah, on est le 30 il me reste un jour. Et, euh, et en même temps, euh, c'est comme si, bah, avec l'énergie, avec euh, l'intensité de, euh, de ce qui va se passer demain, euh, et symboliquement avec euh, la, la nouvelle année, il bah, y, a, y, a, y a quelque chose qui me happe. Vraiment dans le futur, dans, euh, dans le lendemain, euh, dans... vous savez, il y, y a quelque chose qui fait que je ne suis plus vraiment là où en tout cas c'est plus difficile pour moi de rester présente à aujourd'hui, euh, le 30, euh, la veille. Euh, et euh, puis c'est intéressant de voir comment euh, euh, finalement quand, quand on est sur le chemin euh, du développement personnel ou de la connaissance de soi ou de l'épanouissement de son plein potentiel, et donc, dans une démarche, on va dire, de changement, une démarche de, euh, bah, de développement hein, et de croissance, euh, souvent, on, on peut viser l'objectif euh, à atteindre et on peut vraiment se perdre dans cet objectif, dans cette, euh, cette imagination, cette, euh, euh, vraiment ce, ce moment dans le futur imaginé, euh, qui, qui représente en fait euh, notre objectif ou le but qu'on qu souhaite atteindre et réaliser. Puis ça fait que euh, c'est sûr, hein, c'est très enthousiasmant, c'est propulsant, ça, ça donne de l'énergie et puis ça, ça fait envie, euh, vraiment, hein, euh, j'ai envie de dire, vous savez, le, euh, le plaisir de la page blanche, de la nouveauté, de, de, euh, de, de, de construire quelque chose... Euh, de nouveau et puis à, à côté de ça en fait ce que je peux observer c'est que ben c'est euh, une des euh, j'ai envie de dire une des choses les plus difficiles à faire surtout dans, dans notre société hein, euh, on va dire hyper médiatisée avec beaucoup de connexions, beaucoup de euh, beaucoup de réseaux sociaux, enfin, vous voyez, be beaucoup de, j'ai envie de dire, de propositions et de stimulations à l'extérieur. Euh, ce qui peut être vraiment difficile, c'est de rester présent à soi. Euh, présent juste dans le moment. Là, tout de suite, là, quand je vous parle, euh, je vois que, euh, bah, c'est sûr, euh, j'ai une... Euh, J'aurai une facilité à me laisser entraîner dans le futur, dans demain, dans euh, l'année prochaine, dans les résolutions. Et, et, et finalement, euh, bah, je perds, euh, perds de vue l'essentiel quand je fais ça. Euh, je perds de vue ce qui est là présentement aujourd'hui et ce qui se passe pour moi. Notamment, euh, là, euh, ben... Euh, de, de voir que c'est la 30e vidéo que je, que je filme et que je mets en ligne. Euh, je vois que ça me fait quelque chose de, de, vous, de le nommer, là, comme ça, de, de vous le partager, euh, de revenir à moi. Et puis je vois que une des meilleures, euh, une des meilleures pistes pour moi, pour revenir dans l'ici et maintenant, c'est le corps, c'est les sensations dans le corps. Euh, là, notamment, ben, je peux voir que quand je... Euh, je suis revenue à moi au fait que là tout de suite maintenant, le 30 décembre 2018, euh, face à cette caméra, euh, bah je, je reviens dans, dans mon corps, dans mes sensations. Bah, ce, qui, ce qui peut monter en fait, c'est comment euh, bah, je peux avoir les, les, les, les mains un peu moites et en même temps un peu fraîches. Euh, comment j'ai des, des, des petites fourmis dans les pieds. Euh, et, et plus, en fait, je suis au contact de, de, de ça, plus je peux observer, en fait, ce qui montre, c'est vraiment la gratitude, euh, la satisfaction de moi avoir fait <rire> ce chemin, d'avoir euh, filmé, mis en ligne, euh, euh, ben, bientôt 30 vidéos, je suis en train de le faire, là, je ne l'ai pas encore mise en ligne, mais... Vous voyez, c'est comme si je, je pouvais retrouver goût à, à quelque chose de vraiment satisfaisant, de quelque chose de plus nourrissant. Euh, notamment dans le fait que euh, ben, euh, je suis arrivée à une certaine étape, euh, je suis euh, vraiment plutôt satisfaite, même très satisfaite euh, de, de, de ce que j'ai accompli jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et, euh, et je vois que ben, si j'étais restée finalement dans, dans mon élan d'aller dans demain, le 31, dans euh, les résolutions de la nouvelle année, dans mes projets futurs, c'est sûr j'en ai plein et puis c'est important d'en avoir. Euh, pour moi, euh, ces, ces objectifs, euh, ces, cette projection, euh, ça, ça permet finalement de, de canaliser l'énergie euh, ben, euh, l'énergie en fait de toutes nos cellules pour créer, pour euh, mettre euh, au monde de façon concrète euh, les projets et, euh, et, et finalement les buts qu'on a envie de, de, de voir euh, émerger. Donc pour moi c'est vraiment important d'avoir ces objectifs-là. Et en même temps euh, bah, pour moi, c'est aussi important de garder en tête le fait que bah, c'est sûr, j'ai ces directions-là, j'ai ces directions et puis je, euh, je mets de l'énergie pour m'en rapprocher. Et en même temps, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, bah, ce que je vis dans mon corps, euh, ce que je vis en tant que personne, c'est euh, encore plus important que les buts que je me fixe. Dans le sens où euh, le pouvoir que j'ai, finalement, euh, d'action, il se passe dans l'instant, là, tout de suite. Je peux choisir de dire euh, A ou B, euh, de bouger mes mains comme ça ou pas. Euh, et, et ça, euh, bah, je ne pouvais pas le faire dans le passé, euh, parce que c'est fait. fait. J'ai choisi de dire A et B, <rire> visiblement. <rire> et j'ai choisi de bouger mes mains dans, dans tous les sens comme ça. Euh, dans le futur, je peux imaginer, je peux me projeter dans qu'est-ce que je vais faire. Ah ouais, j'aimerais bien arriver à dire F, par exemple. Bah, effectivement, j'ai besoin de l'imaginer, de me le. Euh, on va dire, de me le visionner intérieurement pour le rendre possible dans, dans, dans ma croyance, hein, dans, j'ai envie de dire, dans mon.. Euh, dans, euh, dans mon monde de capacité. J'ai besoin d'imaginer que je peux bah, déjà euh, dire F et euh, finalement que j'ai envie de le faire. Puis en ayant ça, bah, dans l'instant présent, euh, je peux même décider de le dire tout de suite, F. <rire> Donc vous voyez, euh, tout ça pour vous dire que euh, ben, le seul moment où on a réellement du pouvoir sur notre vie et un pouvoir créateur, euh, un réel pouvoir créateur c'est dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire qu'à chaque moment, à chaque instant, euh, quand, ben là, tout de suite, moi je suis, je suis présente à moi, euh, je suis présente aux sensations qui sont dans mon corps, je suis présente à, à ce que je vis émotionnellement, et je peux voir que, ben, cette connexion au présent me donne un ancrage solide. Ça ça, ça, ça, ça m'apporte vraiment une stabilité et euh, une confiance dans ma capacité à, à me rapprocher d'instant en instant bah, de mon but et même euh, bah, de le réaliser plutôt que prévu. Là dans l'exemple que je vous ai cité, euh, le fait de dire F, bah, vous voyez, euh, il a fallu que je, je l'imagine et puis bah, je l'ai fait. Et, et pour le faire, en fait, ça demande d'être présent à soi dans l'ici et maintenant pour pouvoir euh, vraiment être connecté à sa force créatrice. Et une fois qu'on est connecté à cette force créatrice dans l'ici et maintenant, on peut sentir si oui ou non, on va dans la direction des objectifs qui sont importants pour nous. Euh, et ça, ça va être vraiment quelque chose que je vais développer hein, dans, dans des vidéos futures. Parce que finalement, euh, qu'est-ce qui fait qu'on atteint un objectif Si ce n'est qu'à un moment précis, on passe à l'action. Et cette action, elle va dans la direction de, bah, de notre objectif, de, euh, de, de ce qu'on s'est fixé. Euh, elle peut aller dans cette direction, mais elle peut aussi ne pas du tout aller dans cette direction et ça va être à nous, dans l'ici et maintenant, d'être suffisamment, j'ai envie de dire, honnête avec nous pour euh, sentir à l'intérieur de notre corps si on se rapproche ou au contraire si on s'éloigne de notre objectif. Et, euh, et, et, et, et je vois que ben, pour ça, ça, ça demande euh, de revenir au présent, à l'ici et maintenant, et, euh, et une bonne astuce c'est vraiment de revenir aux sensations du corps, notamment, ça peut être revenir à, à la respiration, ça peut être aussi des astuces comme de la méditation, comme euh, aller faire du sport, euh, vraiment, vous savez, euh, quelque chose où, lorsque j'habite mon corps, pleinement, donc dans le corps, mais aussi avec euh, ma conscience, donc notamment dans l'observation des ressentis et puis le, le, le fait d'être vivant avec ça, bah, c'est ce qui permet vraiment de connecter à notre force, et notre pouvoir créateur, et c'est ce qui fait que ben on retrouve euh, la liberté euh, d'agir euh, au service de, de nos objectifs. Et, et je vois que ben, c'est ce que j'ai fait hein, depuis 30 jours, euh, petit à petit, j'ai fait un pas de plus à chaque fois dans cette direction là, et euh, c'est sûr, j'ai envie de continuer à faire des vidéos et puis j'ai envie de, de les améliorer, j'ai envie de les rendre encore plus jolies, euh, de les rendre encore plus impactantes, euh, vivantes et, et, euh, et vraiment d'apporter une, une contribution, euh, euh, vraiment une contribution dans, cette, dans ce chemin de l'expression de son plein potentiel et de la connaissance de soi au service de la croissance. Euh, et, et, et je vois que ben, j'ai beau avoir cet objectif et c'est important que je l'ai hein, ben, si je reviens pas à l'ici et maintenant c'est comme si j'étais sur une route à côté vous savez, euh, c'est comme si ben, je manquais l'essentiel et, et, et l'essentiel c'est vraiment la présence à soi et, euh, et puis euh, en ce 31 décembre 2018 euh, je vous souhaite euh, de vous offrir euh, un, un moment, même quelques secondes, même quelques microsecondes, de retour à vous. Euh, prendre juste le temps de respirer, juste le temps de vous déposer peut-être, de fermer les jeux si ça peut vous aider. Ou au contraire, de jardiner, ou de faire quelque chose qui, qui, vous, re, qui vous ramène à habiter votre corps et, et, et votre personne. Voilà. Donc, euh, bah, sur ce, euh, je vous souhaite euh, une belle suite et je vous retrouve euh, demain.